Y'a aucun nan dans le ministère des Affaires étrangères. Entre Claude Joseph et Edmond Boshit, selon Atik Mabli, sa gens gen plus 82 de 82 millions de dollars que yo gaspiller non peupla, nan non dans nan peuple, dans le pays. Vous pouvez avec un paquet de haïtiens pour diab diable et les qui manquent de comprendre. Le wap denon se vagabon sa yo, ou bon sa yo dou, ou e gri kont neg la, ou se problem personnel ou gavel, ban volo. Y ap marre nou tout, pou volo. Eh, eh pi go bagay, ou te karivon neg. Pouwe malge tout étude ou genye, ou se docteur, ou, ou gen maîtrise, ou gen licence Et vous y ap fini, comme si carrière ou ap fini, réputation, image ou, a fini, vous comprenez Léo dit, pour qui ça Pour voler Pour voler Pour douter de langue supérieure, pour corruption. Corruption. Pour droite longue <dwet> langue supérieure. Et Miminé, mais l'Embaléon, ça va vrai, Miminé, tu vas bien. <crisse> ça veut dire que ke... c'est Pigobaïga qui il eu vos dans la boue, oui. Pour comme si tout ça, tout est tapé pour franchi dans vie oh? Hein tout est tap ou franchi dans vie ou. Écoutez la société. Et pour ouais, comme si carrière ou, yopral finia kou humilie ou. ou. Pour qui ça? Pour volo. Ah, puis Pito te moui? Aye blague dans sa, non? Comme yodi a la, nèg yo, n'moun nèg pas respecte tete yo, bon. E, Dla, da yolo, don nèg volo kounia, se promosyon fait pou li. Où on ça Lord on négole, on a négla, on a Oui, a pas les Parce que y a, promotion, faire bon nég. réalité. on ça Johnson Holtin. Donc c'est réalité ça. Malheureusement, nous passons Facebook là, non? L'albume Est-ce que ça a comme si, Trop sous sous dans pays. Ou bas on? équipe sous sous là Et puis? Yoé e de France LB à plonger tête dans la boue. On équipe sous souris reste avec comme si n'a aucun penseur de caprence n'exabonne n'a ça en dimension par rapport à expérience etc. Et pour un n'a là, li, li décidé pour le faire sous sous l'autre là. Alors que le connait pertinemment, c'est jouer LB a compté pour le pas chef encore en tête police comme tout le monde. D'ailleurs logiquement, même s'il dépasse le parlement et seulement 3 ans qu'il comme DG. Ça dit logiquement que le la Ça dit, police taille par LB, c'est l'institution policière, c'est la PNH. Ça ne doit pas faire sous son chef police, après écrire baga ou pas besoin, et pour attaquer les gens. C'est qualité du monde, ça cause Haïti et Plusieurs fois, je dis attention, parce que moins un gens, de moins Claude un paquet jeune de jeunes qui finit sur les réseaux sociaux. là me Claude, c'est sauveur d'Haïti. Je me attention, chef. là Qui Claude Et pas les mi groupe 184. là me dis, monsieur. Je me dis, bon tout ce que monsieur, compagnie, on sait dit de vous avez dit pour visa. avez dit que vous avez à dit que dit dit eh bien, il a fait promotion pour la jeunesse. Il dit qui jeunesse Et pas de données qui prennent le code là, non La jeunesse, un bon exemple vivant. Nous pouvons regarder Tigède là, qui est dans Caraïbes, Martin Caraïbes, James Jacques, dans Martin Caraïbes, Monsieur Tijet, bon, pas Tevin télévision mettre là, pour le décal, visibilité, pour le jeune job là. Parce que Monsieur Brain, c'est ce dans l'émission. Vous comprenez? Non, il va en sérieux le vin dans l émission. Son vérité lié. Et puis deux jours, je donne le consul dans Santiago. Monsieur tellement fait dégâts, gars, dans titan. Et de deux ans, oui, monsieur consul dans Santiago. Monsieur tellement fait dégâts, Santiago. Son ba, c'est demain. Et si al de l'ombre prend temps en temps, elle me donne des dégâts, monsieur Ferry. Oui. Et mimi, c'est bon bâle, Mabdoula, oui. Monsieur Santiago, là, James Jacques. Chaque week-end, comme ça. Monsieur son équipe, plus du vin, passe de l'eau, ou, oui. Au lieu, monsieur, de des gens qui sont faibles, malheureux, malheureux, qui sont sans papier, qui n'ont pas document. Je vais regarder un petit grand li. Après, James Jack finale, il a fait des matchs pour que les gens passeport. Il a mis des jeunes dans la terre pour la prier, di bon Dieu merci. L'argent libre, il n'y a pas de cadre, non? James Jack mangeait l'argent des grands gens et il n'a pas de passeport. Monsieur, qui te consul là en dette plus par de ces 200 000 américains James <claquen> <clençant> Bah, la privé est sous ou Bah, elle a eu <hè> là. Eh Ariel qui là Eba, ni Jovenel, ni Ariel, ni Claude Joseph qui là. C'est blanc. C'est blanc de Bah, elle là. Parce que là, on met un non-job. C'est pas voler. Vo là, vo l'on fait corruption. Là, en bail service à la République. Là, les États-Unis, là, ils ont tout mode, ils ont tout, tout. Ils <rire> ont vu retourner là. On va ça Zamdu. Ils et... ont vu retourner. Eh bien, il y a des gens là, des bavards, c'est bon trois lettres seulement au retour. Là, aux États-Unis. Parce que les États-Unis m'ont dit. De... Il y a plus que 40 diplomates-là, haïtiens, ont m'ont pour retourner là. Ils pas dit, là, aux États-Unis. C'est voleur, ou vin a Donc, ils dit que nous pas qu'il y ait sur le territoire américain après 5 ans nous pas besoin de salon mais un paquet et dans voler ou t'es vini. vin voler ou pas utile hein dans bagaille passeport y'a tout gagné agence hein y'a vint créer agence sous d'eau peuple là oui malheureusement en chili y a plein de de passeport tout côté balais un passeport pour dans l'argent brassé l'argent brassé tout côté dans toute mission honnête l'argent brassé oh oh ça va quoi hein des anciens sénateurs députés de palme oh là gros oh <rire> Et En an, quel laborat vous bien non De vous FBI dans un dossier département d'État fourré e bouche Bon, un e congrès fourré e bouche Dans un Bah bah la mélange dans men non bah la mélange dans men non Ou vous prenez ça m dou <rire> mimimi, Ba ou mélange dans men Parce que ça qui passe Moi même, les mot dénon c'est yo C'est comme quoi mon yo pense C'est content à intel oh, Bon, moi bon, non ti on M'en pa kélé quoi l'ensemble à l'église on pas même m'en fan ma vous comprenez ça Je ne sais pas si je suis malade avec vous. Je ne sais pas si je suis avec vous. Je même pas avec vous. Je ne pas vous. Je ne sais pas de je dans vous. ne pas de vous. pas machine vous. Je ne pas l'argent, vous. pas problème Je T'as comme un petit bluffer sur le réseau matin qui dit, oh tété, ou déjà pas de l'eau, Claude va frapper, dit sens, dans avec est attendez. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, me me T'as dit, Claude Vin là, il se parle e la net. Anti-moun partisan, mis avec frère, cousin, tantine, ti-ménage, ti etc. C'est pas si bagat. Il dossier là, on ne veux pas parler, oui. Oh, ça n'est sa ça, fè faites diplomatie. Nous, hein? James Jacques là, qui est l'eau? lot. Bon, la l'autre là, l'autre Jacques, le frère de James Jacques. Monsieur le dossier parle tout sous l'eau là, ou yop men anket souli la ti bagay. Et pas t'y cause d'être gen apé yala, non? Oh, bon, m'en baye sa m'sezi bagay sa. Ta di, nè yon vin là yon, tout d'yop et d'Haïti, boutan, c'est pritannè yon vin pritanné à ba nou, Et v'y e nèk sa ouï dosan, et vous paquet de moun ki paraît zombie, même moun ou ta compté sur oui, même ti jeune, influenceuse, influenceur influence ou réseaux, sou rezo ta compte souyo, oh oh, non, de ou la non, Claude. yon a aidé. Ndi ki aidé. a aidé. Il a aidé. Il te aidé. Il a aidé. aidé. Non. Oselage, ovi, Ede, non. <laughs> ke, tante, vina, ki porte aidé. aide. On aidé. moi aidé. Il a aidé. aide. a aidé. Il a aidé. Il a aidé. Il a aidé. a aidé. Il a aidé. a aidé. que aidé. a aidé. aidé. Parti politique, parti de Moïse, oui, kounya tout petit jeune sous réseau social yo, envahi par an et Claude Joseph, marche, fait réunion tout kote, république dominicaine, tout côté net en France, Canada, tout côté Claude a réuni moun, ki gon paquet ti jeune ki la ki deye li, nande, aide. Ndi pas un ben, problème. Comme se Delvin et vine Eh bien, an gade, bon m'gade, bon tu entre droite la, ti moun aide yo. Mais comment mon nèg yo tape de nous pays bon, bon Bon salut Timon mon Bon bon mettez au sur l'écran. parce que tous les trois nègres ça on va dans chaleur. Il y de a deux, là, qui risquaient un qui risque la prison avant longtemps même. comprenez ça m'dou? mais il y a deux là qui dans chaleur, qui sont bon chaleur. Nèg ça on est à humilier. Ouais, tous les trois sous l'écran là, tous les trois nèg ça yo risque finir de, eba ou. Ah, de boue, Dépour dossier à faire chumel. et surtout on croit monsieur pas dans que la gouvernement ça. Ça dit, d'ailleurs le gouvernement, ça, sa, c'est mandé ça le <laughs> so fait. Blanc-Mandé, ça le Ça sa dit, sous blanc di mare Maré-Ti-Claude, Marle Et samedi, sous blanc Marie claude kounia même, e ah, sous Blanc-Me, il claude La parce que moi, je Claude des c'est sauveur d'Haïti. On va aider, tout kote, côté, aider, parti politique, Mati-Moïse, aider. Dans Blanc-Mandé, da, nous, Claude-Pap, candidat. Ka le candidat. parce que le pape a des charges. Qui est-ce qui a qui est-ce qui te bal change? Pas de parlement te bal change. Donc, il ne pas Il n'y a pas candidat. malgré tout, nous collons là. La jeunesse, bon, volo, ya marre Nous tout, tous pour complicité. Nous avons là. Nous avons là. Nous avons là. Nous avons là. Nous avons là. Nous avons là. Nous avons là. à l'école, ou Nous avons ou vin ministre. Hein, ou vin ministre. Et puis son gros ministère, oui, le ministère, le ministère, des Affaires étrangères, son gros ministère. Mais nous passons en pas pied. Bon, où y a une chance comme jeune garçon, en plus d'être ministre, ou promu premier ministre. Son gros, son gros responsabilité. Y a... Bon, bon, on a Gabriel le ça bon. bien. Son gros responsabilité. En plus, la ministre, il y a une chance pour y a une premier ministre. Et puis, quand là à la société, on a un marée association mari-complot pour voir le pays seulement premier bail, monsieur fait ça il empile empiler toute mission avec mon Claude Claude joseph on m'a parlé là ça monsieur fait Le film mette 10 millions dans mission monsieur double les frais de fonctionnement mon zayou. Eh, mais mais claude a de moi la. il pas menti m'a fait non seulement le mettre mon yo qui se mon parlé et ensuite il double frais de fonctionnement mon zayou. mando lui même qui s'ajoute là dedans Mande lui c'est son pays comment ça n'a pas mal par la commission par commission bon m'a tout là il y a bon et puis ma ma ou à bon temps ou à bon temps et mettons ben, des non et m'aider yo bon ça le m'aider yo et parce bah, que son parti politique yo créé pour venir aider le peuple là tant de peuple là calé jeunes en, on ne grave bah, les web mais forme une vérité et si une bande de peuple la vérité puis de vendre les conséquence là ben moi même bon des non on va parler dix à parler j'en parle encore d'ailleurs là j'appentré koap vous comprenez ça ça veut dire que grand monde n'a grand monde faut prendre petit temps pour gérer petite famille gérer tête vous comprenez ça dit ne pas passer 10 ans à parler même cause, donc faut faut nous changer vous comprenez, ça mdou? Eh bien écoutez si moi même m'a fait tout ça me capable pour m'aider nous ne pas retirer tête nous là-dedans je nous connaît pas <laughs> nous connaît vous comprenez et eh, écoutez la société La réalité que nous devons comprendre, je dire. On ne pas être un que nous. payons ou bien nous choisissons nous de nous nous de nous de nous nous nous de nous nous de nous un nous de nous de nous de nous de nous de nous de nous de de nous D'ailleurs, Miami et Ral, ils parlent pas paquet de causes sous ça. Mais depuis un an, dès qu'ils de ça, ça a dit là, ils n'ont pas tout élément, tout détail, toute précision, ça tout clair. Mais 80% d'informations qui ont, depuis un an, ils ont parlé de ça déjà. Scandale gagouate qui est dans la diplomatie, en particulier à Washington. Écoutez, vous avez a dit environ 82 millions de dollars dans des pays. Zami Chilio, qui toujours après l'EM, République dominicaine, Zami Montréal, Zami New York, Kim Orlando. Orlando n'a privé sous lui. C'est ancien eh, fam, eh, député, ya. n'a privé sous lui. C'est bien mené, wa, bien mené l'autre bois, et puis l'argent malé et malé, pas un problème. Écoutez, Orlando citer ça au seulement en pile haïtien caple n'y est d'ailleurs service là pas bon est dans le téléphone dans le service à côté dans le consulat ça a impression, moun l'impression mounyomete qui se réceptionniste là moun sal il va m'aider là même dans le réceptionniste là tellement que je n'ai pas la pour sal Son bagage difficile. Et bien gien koto ale même nan kon ti pack pa gen espace tankou Boston mal Boston ap gade kote moun ap recevoir moun pa espace comme si yon de bon moun rivel le c'est ah c'est Haïti Haïti pa espace New York la bon li passable plus ou moins li passable mais c'est pas local yo même drapeau Haïti ou pa ka parce que pa espace yo pa ka drapeau pas un problème alors, ce que la j'ai l'argent a brisé, oui. Mais le gouvernement, il n'y pa a pas de bagay. Puis, l'argent a rentré, Nous, j'en pose une question. L'argent a rentré à Washington, tu vas aller. Est-ce que effectivement, comme ça, il y a le budget de l'État? Est-ce que l'État vraiment donné sous l'argent a rentré à Washington? Pose question sur ça. Nous souhaitons que les gens qui puisse plus de bagay, qui plus cherchent chercher, qui ont à réponse pour nous.